Bon, style dragon. Alors, pour dragon... Pour dragon. Pour dragon. Euh, pour dragon, il a fallu... Euh, pour dragon. <rire> Si j'avais eu des instruments virtuels euh, type cornemuse ou en tout cas des instruments celtiques comme ça, j'en aurais mis, mais j'en n'en avais pas. Mais malgré ça, ça va. Je pense que euh, j'ai réussi à faire un truc qui pouvait sonner un petit peu dragon. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire ben, euh, Déjà, quelque chose de très mélodique. Du coup, j'ai aussi euh, créé euh, deux thèmes musicaux, deux thèmes mélodiques, utilisés plusieurs fois dans le, dans le, dans le morceau. Quelque chose de très dynamique dans l'accompagnement, bien sûr. Et puis aussi quelque chose de plutôt euh, majeur. D'ailleurs, ça a gêné certaines personnes qui me disaient que c'est trop joyeux pour euh, ce truc-là, alors que euh, dans Dragon, euh, l'idée, quand même, c'est plutôt euh, l'espoir, plutôt euh, plutôt des, des sentiments un peu plus positifs. Donc, euh, je me suis, encore une fois, euh, efforcé d'essayer d'imiter au mieux euh, ce qu'aurait pu faire John Powell dans Dragon, plutôt que d'essayer de coller au mieux à la scène Avengers. Encore une fois, c'était pas le but. Voilà. Et euh, ce qui fait la marque un petit peu aussi de Powell, surtout dans Dragon, c'est... Euh, en plus des instruments celtiques, les mélodies sonnent celtiques. Alors parfois avec des gammes pentatoniques, je crois que j'ai utilisé un peu... Euh, ouais, j'ai fait des mélodies qui sont pentatoniques. Et puis euh, voilà, ça, ça, ça sonne celtique, par exemple. Donc je vais vous faire entendre sur la version finale. Mais on voit bien, j'ai essayé d'avoir un, un, un accompagnement assez riche, il euh, y, y a plusieurs mélodies qui sont les unes, les unes sur les autres, quoi. je sais pas si on entend mieux peut-être avec les sons de mélodies assistantes, même si c'est des vieux sons nuls. Une partie dont je suis très fier c'est celle-ci, alors là on a un premier thème. Il y a des cymbales et tout ça, c'est éclatant. Il joue tout seul. C'est éclatant, ça, ça, c'est percussif, ça donne de l'entrain pour l'avant-bataille. Et après, ça débouche sur, un, sur un... le passage qui m'a demandé le plus de boulot. Je vous jure, j'ai recommencé, j'ai fait des brouillons et tout pour que ça sonne. C'est une, une, une longue montée un petit peu chromatique. Et, euh, et je trouve que ça, ça rend bien l'idée de, bah, de, de charge en fait. Mais bon, comme on le voit sur la partition, enfin, je sais pas si on se rend compte, mais c'est... Enfin, moi, je trouve ça hyper galère à composer, parce que, voilà, on a une montée, ici, de, de double croche aux, aux cordes, euh, pendant que, là, on a des mélodies au violon, pendant que, quoi, les trombones, ils font... Ils soulignent les accords, on les joue en les jouant marcato, les corps aussi. Euh... Bon, on a des doublures, évidemment. Euh c'est dense c'est riche en fait et c'est ça que j'ai essayé de reproduire parce que c'est ça que j'aime dans le style de John Powell par exemple ou même John Williams et euh, bah je suis content d'avoir réussi un truc qui se tient euh, à, à l'oreille ça se tient et euh et euh, l'ambiance euh, voulue euh, ressort bien, enfin bref, on a des contrechamps, euh, des, des, des réponses, euh, on a des accords euh, très euh, modaux, on, on on, vous le voyez, on a beaucoup de dièses et de, et de Enfin ça, ça veut dire que là c'est des notes qui n'appartiennent pas à notre tonalité, et ça nous donne des couleurs particulières, c'est tout ça la musique de Dragon quoi, et après on débouche sur le thème principal, pendant la bataille quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on a à entendre bah, euh, Le thème, donc jouer là voilà, par, par, par plusieurs cordes, euh, les, les bois aussi jouent ça, voilà, les bois euh, très aigus. On a un contre-champ avec euh, les instruments plus graves euh, bah, qui vont remplir en fait, regardez, là on a une longue note, puis ici bah, du coup ça serait un peu vite si on n'avait pas un, un, un contre-champ derrière. Donc hop, on remplit avec euh, une autre voix, une autre mélodie par dessous. On a également les fameuses trompettes, mais alors, ça, quand, quand, quand, quand j'ai écrit ça, je fais ouais, là, ça fait dragon quoi. C'est le gros staccato, euh, staccatissimo même de trompette euh, qui soulignent les accords et qui apportent ce dynamisme typique. Écoutez, dragon, il y a des trompettes comme ça partout. Et puis, on a bien sûr euh, les percussions très rythmées, euh, très, euh, voilà, très double croche, très régulière. Après le thème est rejoué mais l'harmonie change, on a un accompagnement complètement différent. Euh, en plus de ça je l'ai synchronisé avec le moment où Hulk il, il, il retombe, il fait un saut, il retombe mais il, il écrase des ennemis. Je trouve ça drôle. L'harmonie change aussi. Ça débouche sur un moment euh, un peu chaotique, euh, vous retrouvez le genre de moment dans Test Drive de Dragon 1 euh, quand euh, Hiccup euh, tombe de croque-mou au début. On a des chromatismes ici voilà donc euh, avec des, des accords dissonants. J'ai le droit, hein, dans un orchestre, en général, les corps sont par 6, hein, donc c'est bon. Et sur le thème principal, si je reviens dessus, ce que je peux en dire, c'est que, bah, voilà encore une fois, j'ai essayé de reproduire ce qui fait une des marques de John Powell euh, dans Dragon, c'est que euh, ces thèmes musicaux sont sont pas, très, euh, sont pas formés de blocs répétés, euh, rythmiquement répétés. Euh, c'est plutôt des trucs qui vont évoluer vers, euh, vers, euh, vers autre chose. C'est vraiment des mélodies très variées et euh, souvent assez longues. Et ça nous permet de nous entraîner vers d'autres euh, voilà, types de séquences. Alors, bon, c'est pas très très clair, mais... Euh, la première fois qu'on la joue, bah, elle se termine différemment que la deuxième fois qu'on la joue, par exemple. Voilà. Euh, donc j'ai reproduit ça. Euh, voilà, de nouveau, des petits... Petits appels, là, euh, staccato, au, au bois, au, au bois et aux trompettes, euh, qui font un, un contre-champ, encore une fois, typique. Là, il y en a plein Et sur toute cette séquence, la fin, où, euh, où c'est la partie un peu plus dramatique, où on a vraiment un retournement, les méchants prennent le dessus, euh, on a bah, une mélodie, en fait, c'est juste une longue mélodie sur plusieurs mesures, qui, qui, qui ne se répète jamais. Typique de John Powell. Cette mélodie, elle commence comme, le, comme un des thèmes. Que j'ai écrit, mais euh, voilà, ça, ça, ça continue et ça enchaîne vers complètement autre chose. là, des accords euh, augmentés euh, qui euh, teintent la musique de Mystère, c'est l'arrivée du euh, Bifrost euh, qui amène Thor. Et ensuite, on retourne, on retrouve ce, ce thème-là euh, qu'on vient d'entendre. Mais euh, majeur, éclatant. C'est quand le, la, la hache tourne et tue tout le monde. Tiens, je vais tout mettre, tiens. noté les montées de bois, et vous avez aussi eu les petites trompettes. Ah, j'aime bien et puis ça sonne, ça sonne bien, ces staccato-là, c'est Berlin euh, brass, ça. Bon